bon ben les copains ça y est couteau terminé euh, je tenais à dire que j'ai vraiment vraiment vraiment apprécié faire ce couteau euh, j'en ferai certainement de l'acier exprès pour, pour de la coutellerie euh, parce que c'était un très mauvais acier donc euh, voilà le résultat est correct pour un premier couteau dites moi euh, ce que vous en pensez réellement et puis euh, lâchez des coms. alors s'il y en a qui sont évidemment euh, mettre là-dedans qui m'envoie euh, pourrait dire des commentaires constructifs hein, me dire bah tu aurais dû faire comme ça ou faire comme ça et euh, pas de la critique gratuite c'était juste mon premier couteau je voulais juste le partager avec vous j'espère que vous avez kiffé je vous laisse pour la vidéo ciao donc euh, ça c'était mon premier dessin hein. mais euh, bon c'était un peu large hein. ça c'était mon premier gabarit en bois pour me donner un peu une idée hein. J'aimais pas trop, donc je l'ai modifié encore. Je suis reparti sur ce dessin-ci, qui m'a l'air beaucoup plus chouette. Donc on aura un couteau de 23,5 cm, 24 cm, avec un manche de 10, parce que j'ai une petite main. Donc voilà, je l'ai fait en bois, parce qu'en fait en bois on le travaille beaucoup plus facilement, c'est pas épais. Hein. C'est un genre de, de bois qu'on met derrière les garde-robes. Donc c'est pas fort épais, c'est facile à manier, et au moins quand on va le poser sur le métal ce sera beaucoup plus facile et ce sera déjà quasi découpé alors je vais prendre ça voilà c'est une grosse équerre, hein, 5 mm, grosse, grosse équerre 5 mm d'épaisseur bon, il y a un peu de rouille euh, on va voir ce que ça donne à hein, ce premier couteau donc euh, je préfère prendre de l'acier de récupération si je vois vraiment que ça marche bien je prendrai euh, du bon acier on verra après euh, un petit dérouillage, hein. on a fait le tracé, voilà à quoi ça va ressembler, donc la découpe, euh, bah je la ferai demain, c'est parti pour la découpe, gants, lunettes, protection, Bon, ben les potes, voilà, découpé hein, bon c'est chaud, hein, bon si jamais il y a des professionnels qui regardent la vidéo et professionnels de coutellerie le, qui font des couteaux, là, ben me critiquez pas, donnez-moi des conseils, ce sera mieux, parce que là c'est mon tout premier, premier, premier couteau depuis, euh, voilà, depuis le début, c'est mon premier. Voilà les positions. traçage de les moutures, comme ça que ça s'appelle, je me suis renseigné, bravo, en galère totale mais bon j'ai tracé l'autre côté aussi pour faire les moutures bon il y a encore beaucoup de ponçage hein, mais euh, là j'attends mes bandes de ponçage donc euh, ils sont commandés et là je vais faire ma petite mouture avec euh, voilà, ma petite euh, ma petite machine j'ai fabriqué euh, un vite fait comme ça à l'arrache pour avoir un bon angle donc euh, l'émouture que je vais faire, normalement ce sera une émouture scandinave. Donc euh, c'est euh, les émoutures qu'on fait euh, sur les couteaux de survie, euh, les couteaux militaires, euh, les couteaux pour la, la forêt. Donc euh, je voulais en faire une deuxième au-dessus, mais finalement je ne vais pas la faire. Donc euh, je ne euh, sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais la travailler différemment. Je vais faire des dents au-dessus, ça c'est sûr. Donc euh, voilà. Comme ça vous avez un petit point de vue. Ouais donc euh, pour le traçage des émoutures en fait hein, euh, bah, j'ai utilisé mon pied à coulisses digital que j'ai ouvert. Puis je suis venu le placer et j'ai tiré pour faire le trait. Alors évidemment là ça se voit pas à la caméra mais je suis repassé avec euh, mon gros mèche hein, pour euh, voir à peu près où c'est. Pareil ici pour avoir le tranchant de la lame. Je commence les émoutures. Donc avec euh, mon système, hein. euh, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je le fais dans l'atelier, fait mauvais dehors, donc euh, voilà, j'essaye de zoomer un peu en mettant la lumière, ça commence vraiment à briller, hein. les elle se commence à bien se dessiner, bon, euh, je vous avoue que ça prend du temps, hein. ça c'est clair, hein. bon, ça diminue bien, hein. Bon, il me reste encore, euh, donc, euh, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra, mon il est là. Donc là, il y a le trait noir, et en plein milieu, il y a un trait. Et en fait, je dois arriver jusque là, à la ligne. Donc, euh, bon. Ça commence à avancer, hein. Donc là, on est bien euh, 20-25 minutes après. Hein. <rire> c'est super long. Euh, mais bon. Là, on voit que c'est propre, c'est net. On peut le faire à la disqueuse et tout, mais bon, voilà, quoi sera pas il euh, n'y aura pas un si beau résultat euh, on, on commence à arriver bientôt euh. ben franchement je vous invite tous à fabriquer un couteau c'est vraiment chouette à faire c'est une bonne expérience et puis après euh, voilà avec un peu de renseignement et euh, un peu de travail bon ça prend du temps mais voilà j'espère qu'il sera vraiment joli Une mouture scandinave elle est faite vous voyez avec la lampe je vais pouvoir attaquer euh, l'autre côté c'est vraiment propre et net, ça fonctionne très très bien. Alors je ne suis pas l'inventeur de cette machine. Hein. Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Il euh, y en a sur euh, internet, les tutos. Hein. donc euh, J'ai regardé euh, le fonctionnement et puis après, moi, j'en je ai, euh, ai fait une avec euh, des récupérations que j'avais à la maison. Donc euh, on peut faire ça avec euh, des morceaux de bois. Enfin voilà, c'est vraiment un truc vraiment pas cher et on arrive à faire une mouture vraiment propre. Je ne sais pas. Là, si on voit déjà bien le bord, hein. donc là je vais m'attaquer bah, à la deuxième partie. Hein, et puis, euh, parce que, bon, là de toute façon, le couteau ici n'est pas fini, hein, euh, j'attends toujours mes bandes, donc euh, mais ça avance, je suis content. Allez, je vous prends pour la suite. vous avez vu les moutures hein, ça part euh, très très vite hein. Voilà, je voulais juste dire, euh, en fait, pour bien expliquer, en fait, il faut que la lime ne soit pas comme ça, ni comme ça. Il faut que ce soit vraiment bien à plat, et toujours perpendiculaire. Et pas euh, comme ça, euh, j'exagère, mais... Voilà, il faut que ce soit toujours bien droit, perpendiculaire, en avançant. Voilà, et ça sert à rien de... Allez râper comme un fou ça se fait tout seul mais allez doucement mais sûrement allez je vous retrouve à la fin terminer les moutures donc là je suis en train de la passer au papier à poncer euh, je pense que normalement euh, j'aurais dû faire cette partie là avant mais comme j'attends mes bandes euh, il fallait quand même que j'avance donc euh, voilà donc euh, simple hein. mon papier là, et des cartons petite euh, astuce aussi voilà. comme ça on trouve directement le papier qu'on cherche je mets ça autour de ça pour bien poncer bien poncer droit comme ça euh, j'ai pensé euh, jusqu'au 800 je sais pas si vous arrivez à voir arrêter au 800 parce que bah, après il y a la trempe et tout ça donc euh, là je fais la finition après tant plus que ici c'est encore brut ouais j'ai oublié donc ça c'est le côté que j'ai fait donc au 800 et ça c'est encore le couteau euh, avec la lime donc on arrive quand même bien euh, à distinguer euh, la différence hein? après ponçage c'est pas que ça vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe à faire ça. Ici, euh, j'ai tracé bon, les petites dents. Voilà. Bon, après ça, la disqueuse avec un disque rasoir. Je me lance dans la deuxième mouture, mouture des dents. Et c'est sûrement celle-là, sur le côté. Bon, Ça fait peur, hein, parce que si je rate, le couteau est mort et je peux recommencer. On verra bien. J'ai quand même pas mal à retirer. On voit. Donc, euh, j'espère ça va aller. Bon, les amis, première émouture. Hein, elle est finie. Je suis à la limite. Après, je vais quand même passer un coup pour aiguiser. Donc, là, j'ai déplacé le couteau pour faire celle-ci maintenant. Jusque là-bas. Ici, ça y est. La deuxième est faite. Donc, voilà commence à prendre forme voilà j'ai plus qu'à faire l'autre côté maintenant <rire> bon bah les amis mouture est terminée voilà poncé au 80 donc il y a encore euh, tout le reste du ponçage à finir hein. la pointe à terminer mais dans l'ensemble je suis pas trop je suis pas trop mécontent résultat pour l'instant Encore des petites modifs, hein, je encore tout poncer, la partie supérieure, enfin voilà quoi. Encore plein de boulot quoi. Euh, désolé si la luminosité n'est pas extraordinaire, mais bon. Euh, voilà donc euh, je vais commencer à réaliser le manche. Donc j'ai pris euh, un morceau de sapin que j'ai pris, j'ai découpé, découpé en deux. Voilà, à la scie sauteuse. Hein. Et puis euh, on va façonner tout ça. Alors j'avais compté faire ça là-dedans. Ouais, c'était coupé à la circulaire, donc euh, vous voyez, ça a brûlé. Pour dire quand même que bon, c'est du très très bon bois et on euh, voilà, impossible à faire, je ne suis pas équipé pour ça. Donc on va partir sur un sapin traditionnel. Je mets ça en forme, euh, je vais poncer tout ça. Bon, ben voilà, après un petit ponçage grossier, je déjà tracé le manche. Donc là, je vais euh, procéder euh, aux entailles sur les côtés. Bon, ben les copains, ça commence à avancer. Hein. Là, j'ai foré mes trous. Euh, j'ai fait mes manches. Hein. Donc, évidemment, ils ne sont pas terminés. Hein. Comme euh, je l'ai dit, je l'ai fait en sapin. Voilà. À l'avenir, je les ferai peut-être en une autre matière. Parce que je compte certainement continuer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît vraiment. N'hésitez pas à lâcher des coms. Et me euh, dire aussi si vous désirez euh, d'autres réalisations. Parce que je crois que je vais certainement continuer à en faire. Donc euh, voilà. Ce ne sera peut-être plus des couteaux de fouille, mais... mais voilà quoi. Ce sera encore des couteaux. Voilà. Allez. Là, euh, il me reste encore beaucoup de travail. Il y a encore euh, la trempe à faire. Euh, et puis tout le ponçage. Je vais d'abord tout le poncer avant, puis faire la trempe. Et euh, j'espère pouvoir filmer ça en direct si euh, mon pote est là. Donc voilà. Allez. C'est parti. Euh, toujours dans l'atelier. Donc euh, voilà, j'ai avancé un peu. Hein. Donc j'ai pas encore fait ma trempe, j'ai toujours pas l'huile, mais euh, j'ai déjà avancé un peu sur le manche et voilà ce que ça donne. Donc euh, c'est bien à la lumière. Voilà, donc j'ai fait euh, le ponçage du couteau complet. Euh, 220 4, 320 400 600 800 1000 euh, parce que je dois seulement faire la trempe j'ai fait un petit trou pour pouvoir mettre un anneau une corde voilà ça avance bien plutôt content donc euh, évidemment il y a encore plein de trucs à fignoler ici hein. tout ça c'est à fignoler mais euh, on commence à voir un peu où on veut en venir donc voilà les petites barres, c'est des barres de 4 mm hein, que j'ai découpées avec un avec une disqueuse et, et un disque à découper. Et ça, j'ai commencé déjà à faire les, les coins et tout ça avec la machine, ici. Voilà, c'est une petite machine d'occasion. Donc euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien. J'en suis euh, content. Donc voilà vraiment content, ça avance, on commence vraiment à voir où je veux en venir, donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésite pas à lâcher des coms en tout cas, et puis euh, euh, aux personnes qui, euh, qui en font des couteaux aussi, euh, n'hésitez pas à, hein, à me donner des conseils, hein, c'est bienvenu, parce que je vais certainement continuer à en faire, j'aime vraiment bien faire ça, donc euh, bon, voilà quoi. On verra, je vais essayer de filmer la trempe complète. Hein, donc, euh... Bon les potos, c'est parti pour la trempe. Voilà, première fois que je teste. 6 mm d'épée, on verra ce que ça va donner. Hein. Voilà, après tous mes petits renseignements, euh, comme on n'a pas, j'ai pas la nature exacte du métal, donc je vais quand même essayer de faire une trempe à l'huile. Si je vois que la trempe euh, fonctionne pas, ben je la ferai à l'eau parce que à l'eau la trempe est plus dure. Donc euh, voilà, on va voir ça. S'il hein. va falloir laisser chauffer, c'est parti. Hein. Allez à tout de suite. Sorti de trempe, vous avez vu euh, l'état, c'est violent. Hein il était tout brillant et il est devenu tout noir. Allez, on va essayer de frotter ça. Je vais essayer de pas le faire tomber parce que c'est fragile. Il y a un dépôt dessus, euh, je sais pas trop ce que c'est. Non, ça va, il est plus chaud. Bon, il faut faire attention parce qu'apparemment. Euh, assez fragile donc là je vais le frotter un peu et puis après euh, on va le mettre au four bon les amis après un bon dégraissage on est parti pour le four donc là j'ai mis à 230 pendant une heure donc voilà on verra bien c'est un gros acier donc je sais pas trop allez on se voit pour la suite on passe à l'aiguisage on essaie de l'aiguiser à la meule à eau, en fait, parce qu'avec la meule à eau, ça évite de chauffer le métal. Euh, bon, voilà, hein, il est un petit peu terminé. Il y a encore quelques petits trucs à faire, mais j'irai pas plus loin pour deux raisons. La première raison, c'est c'est un, un couteau de fouille. Donc, euh, il va se griffer dans la terre et tout ça. Et euh, donc, je ne vais pas jusqu'au polymiroir. Et euh, deuxièmement, l'acier est de mauvaise qualité. c'est pas un acier fait pour les couteaux. Donc, euh, voilà, mais euh, la réussite est quand même là. On voit quand même euh, le modèle. Et euh, si vous aimez ce genre de, de vidéos, bah, je vais recommander, Mais de toute façon je vais en recommander, je vais en refaire. Allez on essaye ça, première fois c'est parti, espérons qu'il ne va pas casser. Le tranchant qui commence à arriver. Là, le disque n'est pas terrible. Hein. Voilà. On voit que le disque euh, il balance un peu. Donc, euh, bon. Allez, je continue. Je fais ça des deux côtés. Je vous revends. Bon, ben, les amis visage fait, hein. bon, il est dégueulasse hein. mais bon bref c'est le plus gros, on va passer ça à la Pirao maintenant, j'espère que ça va bien fonctionner comme je ne suis pas un professionnel ouais Bon les amis, on est parti pour l'encollage euh, du manche, donc j'ai protégé la lame, hein, évidemment au maximum, donc là on va utiliser euh, de la colle comment De la colle bison, oui ça je sais, mais on appelle ça de la colle Bicomposant, époxy, voilà de la colle époxy, donc on va mélanger les deux, bien mélanger, puis on va appliquer ça, passer euh, les petits rivets, et puis on va tout euh, fermer, allez c'est parti C'est pas bon, regarde, c'est pas bon. Merde de l'autre côté. Merde, je me suis gouré de côté. Super. La boulette. <rire> oh putain. Là, t'as fait une belle connerie. Ouais. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs c'est ce côté-là que j'avais retourné normalement ouais mais après tu m'as montré que le couteau bah, cette fois-ci que... c'est le bon ouais celui-là Hop, on est parti pour le deuxième. Tu es encore en train de filmer Ouais, ouais. Super. Depuis tantôt. Super, comme ça, ils voient les conneries que je fais. <rire> ils les voient en direct. Bon, en même temps, soyez indulgents, hein, c'est le premier. Plus c'est bon, le métal n'est pas. C'est de la récup. Il hein. n'est pas extra. Non. Mais bon, ça fera l'affaire, ça reste un couteau de fouille. C'est pour fouiller. Ah. Oh, ça, c'est dommage. Allez. On est parti pour les. Le serrage. Le serrage. Oh, tu l'as fait trop grand. Voilà, l'excédent est en train de sortir, là, bien comme il faut. Oh, pardon la caméra. Là, on va essayer de nettoyer le grand... Oh là Nettoyer l'excès tout de suite. Ça, ça va être euh, galère. Euh, ouais. Surtout là où j'ai mis mes, mes étaux. Comme Samuel. Samuel étaux. Oh, les nuls, les nuls. Ouais. Il a mis de la colle partout. Ouais. Cool. Bon. Voilà. Comme on dit, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hein. Ouais. Allez, petit essai dans la terre. Voilà. C'est son taf. Si vous avez aimé la réalisation, n'hésite pas, abonne-toi si tu pas abonné. Mets-moi un gros pouce bleu parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et si tu veux revoir des vidéos comme ça, n'hésite pas à lâcher un com et j'en ferai parce que j'ai kiffé. Je vous invite tous vraiment à réaliser ça, c'est vraiment super. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.